Putain... Merci Bon je suis dans la merde dans sachez-le hein, Eh je viens de calter un truc, c'est que mon daron quand il avait des problèmes d'estomac et tout en fait c'est quand il buvait du coca Il y a moyen hein. et quoi Il avait des inflammations Comment ça le mec il spoil une Il dit quoi punk Des ulcères et tout C'est des trous dans l'estomac, un ulcère C'est moi Vous venez vers moi ou quoi Si tu veux Oh là là là. la là. Oh, Bon les ta mère, les mecs ils sont trop forts tout le temps là Ça met des coups de snipe à 4km et c'est un one shot hein. c'est bon hein. vos mères Y'a moi qui se ramène vers moi du coup hein. Je suis quasiment sur toi Chill Y'a un mec dans la galerie d'art Ah oui Il est juste à ma droite Ah il monte Il a pris mon 150 Il noque. knock Wouah wow wow waouh wow, wow. Calme Je vais péter un plomb, je me prends que des putains de... Et moi je suis dévoilé, je ne sais même pas comment à l'aide Voilà L'arbalète à 4km Il est ici le mec avec l'arbalète Putain, mais c'est incroyable, mais comment je suis dévoilé déjà What the fuck est l'arbalète, hein. vraiment, allez baiser vos mères hein, Blood Hunt pour se dire euh, ouais, cette arme est cool, elle tire super vite, elle fait tellement de dégâts. Ils sont deux en slime. Y'en a un qui a bougé là. Tu peux rester juste à côté ou pas Ou bien ils sont en train de l'utiliser T'es mieux de gros. Hum. Hein. C'est bon, c'est bon. je reste. Vais, aller, vais aller voir ce qu'ils font. Bon, oh, du coup, euh, yes, on tourne à zéro, il faut des armes. D'ailleurs, c'est giga là. Pourquoi ça switch pas dans ce jeu aussi hein Bagarre, bagarre Il est ah, one, par contre. Bagar. Allez, des armes, s'il vous plaît. Mais. Euh, voilà. ah, putain. putain, ok. Attends, laisse-moi lui mettre un bon. petit bon. ah, ouais. Roden, ça fait quelque chose en plus. Hein. joueur à à Arbalète, hein. vraiment trop bien l'arbalète l'Arbalète hein. Ça prend se... ça trempe une Arbalète, ça, ça joue jusqu'au sang hein. de grosse merde oh, Ça me dégoûte hein. Et le pire c'est le gaz en fait Et le gaz fait super mal, tu tires super vite Tu, ça, le tu peux one shot avec ce truc, c'est bon hein. Faut quoi Si tu me dirais je te donne ma mère on sait comment, oh, putain Vraiment ça me pète les couilles ce truc hein. A besoin... ça a pas besoin d'aim, ça fait des dégâts, ça peut one shot, genre c'est trop. Il okay. le premier BG. Bah oui mais je suis plus fast Bah t'es plus PD mec Ah ouais Hop ça dégage là Il faudrait peut-être des armes d'accord Ah bah merci What the fuck Des balles d'Aka Des armes d'Aka mec, c'est français d'accord Des armes d'Aka Il pas des armes légères s'il te plaît Quoi <rire> C'est ce que t'as dit en vrai T'as dit des armes d'accord en fait Ah yes, bah, il y Putain mais ai, ai, dans ce jeu les petits obstacles sont le plus puissant genre je peux pas les climb Genre, mon perso il fait. A uh, uh, uh", la moindre mini barrière ou putain de micro là qui fait même pas la taille de son genou. Putain de perso complètement handicapé là. Ouais, J'espère qu'il y a des monde parce que bon. 70. Il euh, y en a un qui a 20 HP dans le hein. temps Ah, ouais, y'a un qui je suis pas là. Hein. Ciao, bye, motherfucker. Bon, si vous avez fini, venez vers moi, il, il y a deux teams qui fight. MOTHERFUCKER Ciao bye MOTHERFUCKER Avec deux Nosferraptu et... Ciao non. bye MOTHERFUCKER et quoi, je, vais, je, vais, je vais le snipe, ok Avec un car... trénor. Les gars, les gars, il y, y a trois mecs sur le même toit en train d'attendre Sérieux Ouais Ils sont en LGS là ah Ouais, il y a des points à la fin de la game là Il y en a, a go... Ah ils ont du cash prize Y'a un mec à gauche, je suis désolé, mais la tentation me. Ils ont 200 000 dollars de crash price. Alors. Ah, ok, ils sont plusieurs. Est-ce que je peux caler une petite tête s'il vous plaît Moi j'en ai le... Il y en a un qui est quand même très proche de toi. Il m'a pas vu, t'inquiète. Je vais essayer de lui mettre une tête. Ouais. 3, 2, 1. Dommage. Il est dans la vie. 50 HP, il a 50 HP. Je le chase. ma 80 Ah oh non il m'a volé mon kill Il m'a fait très mal, à Il y Y'a un mec qui m'a volé mon kill au secours Chill, pourquoi t'es mort Ah non, c'est moi t'es pas. Je suis pas mort. mort. J'ai peur, j'ai vu ta vie en orange, je me suis dit oh non. Y'a un mec qui m'a volé mon kill juste en dessous, il est où ce fils de moi y'a un mec qui m'a tiré de derrière moi et je sais plus où est-ce qu'il est parti après. Là-bas, là, là, là! Wesh, ouais, pourquoi il y a toute l'Afrique là? Ah, c'est mort. On a 80 crack. Pourquoi j'ai pas d'aim aussi? Vas-y, moi aussi je vais jouer au snipe. Ah non, il y a une AK violette. Dommage. Ça allait partir en roi tout, tout trickshot, mais. Non, franck, s'il te plaît. C'est mon kill. Tu T'es pas tué? que Oui. En même temps je lui mets un peu 3 balles de sniper quoi. On est ah, d'accord que le sniper il n'a pas de bullet drop non. De time. non. Non C'est... broken Oui oui. Ok donc en fait depuis tout à l'heure suis comme un connard en fait j'essaye d'anticiper l'ennemi alors que pas du tout. Oui oui. Non t'es juste à de cliquer fait, dessus. J'ai euh, En fait, c'est du pas-zou. En fait. C'est du pas ou. Voilà. Ok. c'est pas... Bonne information. J'attends un V3 et encore une team. Faut m'aider. On arrive, hein. Je suis là. Je sais pas si j'en ai besoin d'aide en fait. Hein, parce que le mec, il fait... Enfin, les mecs qui font que m'étirer dessus se cacher, genre. Bon alors. Le sniper épique. Dans le cimetière Je pense. Ici et là. C'est peut-être une chauve-souris que j'ai vue. Non, c'est ma chauve-souris là. Ils sont de ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ce côté-là. Dans le cimetière, dans le cimetière. Oh, mec, je fly Je fly Regarde, Regardez-moi, regardez-moi les gars Regardez je Regarde, levez les yeux. Je vole. Je sais, je sais, je sais. Comment ça se fait là Je sais pas, mais j'aime bien. Je désolé, je joue plus, je vole. Et je peux parer, je peux parer au katana en plus. Est-ce que je peux tirer oh, J'ai peur de changer d'arme et que ça me passe plus un voler. Un plomb. Oh, je vais péter un plomb. Je me fais focus partout de la France. 1, 52 le mec sur toi. La team Rockelle s'envole vers d'autres cieux. Yeah ouais, je wesh wesh J'en ai chez moi. J'en ai chez moi. Putain, mais pourquoi il y a deux personnes en train de se fight. Ferme-la avec ton putain de truc. On comprend rien, gros! Oh! Quoi? Quoi? Oh là! Mais Et mon habilité en fait elle sert à rien! Il <rire> y, y a trois, trois putains de teams, je comprends rien parce qu'il y en a un qui est en train de se prendre pour Ryanair Align, Ryan genre putain! ça pour tout clear ensuite moi j'ai rien Oh MOI wow oh elle a bu, c'est bon J'imagine que j'ai plus mon aka gold hein Si si je l'ai laissé Elle est encore là okay. On l'a pas pris bro On sait que c'est à toi Je jamais hein. Enfin Pourquoi pas Y a personne pour le plaisir. Il en reste 3. Ah, oh, c'était la pd de C'est full plus mort plus. cette putain de game. hein. Le fight contre des mecs qui se cachent H24. Et ensuite, je me focus par toute la putain de France, genre. Toutes les putes check sur ma queue, hein. vraiment. Putain, hein. ça m'a saoulé. Hein. Oh il a pris tellement cher 81 Vas-y Chell, je te laisse les kills Il ah, y en a un qui va mourir de zone, je le tue au cas où voilà. Bah les derniers, ok Voilà, D euh, désolé j'ai tué le troisième parce qu'il allait mourir de zone donc... Euh... Non, non. On n'allait pas avoir le kill. Euh... Mais. Mais tu que des dégâts D à Déjà, regarde, il hein. avait que Stress Team, c'est chiant quand.